Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous raconter euh, comment la série Another Self euh, a influencé une euh, intervision que j'ai faite il y a peu. Euh, dans cette série euh, qui se trouve sur Netflix, il y a euh, les constellations qui sont mises en, en scène et une particularité c'est que euh, il n'y a pas de demande. Donc généralement, quand on fait une constellation, on vient avec une demande, qu'on constelle, euh, et la constellation peut amener ailleurs, mais on a un fil rouge dès le début. Et euh, là, dans la série, il n'y a pas de demande. On est directement dans euh, quelqu'un qui vient nous représenter, et puis euh, qui, qui euh, ressent directement la thématique que l'âme a envie de, de vivre à ce moment-là, et c'est parti et euh, avec une amie qui s'est formée aussi en constellation euh, familiale avec moi, on a eu envie de tester. Et moi, ce qui est ressorti, c'est évidemment une constellation de projet, puisque c'est complètement mon champ. Et donc, euh, euh, la, la, la personne qui me constellait a mis la représentation de moi et... Euh, J'étais assez agitée, je marchais, je marchais, je marchais, dans pas très décidée, je savais exactement ce que je voulais, mais par, exemple, je, mais par contre je savais pas du tout comment y arriver et donc je marche mais un peu comme une poule sans tête. Donc après on a mis euh, cet aspect de, de la poule sans tête et puis on est allé voir ce qu'il y avait derrière. Et ce qu'il y avait derrière euh, c'était ma maman. Euh, qui peut être une personne qui parfois est intranquille. Et euh, les circonstances de sa naissance sont particulières puisqu'elle est née en juillet 1944. Ce qui veut dire que ma grand-mère était enceinte pendant la guerre et que ma mère est née pendant la guerre. Puis euh, quelques, quelques mois après, euh, la guerre s'est finie. Mais donc euh, il y avait encore des obus, il y avait encore euh, euh, l'exil qui n'était pas très loin dans leur vécu. Euh, et donc bah, cette intranquillité elle s'était euh, euh, transmise euh, notamment dans ma gestion de projet euh, donc du coup voilà cette, euh, cette histoire là je l'avais jamais visitée alors que j'ai visité quand même pas mal de thématiques euh, depuis, euh, depuis plusieurs années en constellation familiale et donc voici un tips que je vous conseille si vous êtes constellateur, constellatrice ou si même vous êtes euh, euh, client de, de Constellation, eh ben c'est de proposer d'aller de, directement dans le vif du sujet avec zéro demande. Expérimentez-le et puis euh, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Euh, puis je vous invite aussi à liker, à diffuser, à vous abonner avec la petite cloche de notification. J'essaye d'être présente chaque semaine. À bientôt